Salut les tricopathes, bienvenue dans mon salon et dans ce deuxième épisode de mon podcast créatif Je suis Selma, pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, ceux, est-ce qu'il y a des ceux S'il y a des ceux parmi vous, n'hésitez pas à vous, à vous faire connaître Donc euh, je suis Selma et ici on parle de tricot Je voulais commencer par vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon premier podcast euh, Il y a maintenant à peu près deux semaines je crois Ça m'a vraiment vraiment beaucoup touchée, ça m'a fait super plaisir et, euh, et du coup ça m'a aussi un petit peu mis la pression <rire> Mais c'est de la bonne pression On va essayer de continuer sur la lancée pour que ça continue à vous plaire Voilà Alors il y a l'homme à côté Qui parle sur TeamSpeak J'espère que ça va pas trop gêner Que ça ne s'entendra pas trop sur la bande son euh... On verra hein, Ce sera la surprise voilà, donc la semaine dernière, la semaine dernière, on était à Edinburgh pour l'Edinburgh Yarn Festival et c'était terrible. Mais du coup, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que je vous ai fait un petit vlog euh, que j'ai publié vendredi. Donc si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble euh, le festival, euh, c'est sur le vlog qu'il faut aller. Donc je, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Peut-être si j'y arrive, je vous mettrai le lien sur le côté, on verra. Euh, Croisez les doigts pour que j'y arrive, ou, enfin bref, peu importe, mais... Euh... C'est pas très décent tout ça, pardon. Euh, donc je vous mettrai le lien vers le vlog. Euh, franchement c'était super chouette, c'était une, une super ambiance. Et j'ai vraiment adoré et j'ai hâte d'y retourner l'an prochain. Du coup, on va commencer eh ben, dans, dans l'ordre. Hein. Projet terminé, projet à venir et projet en cours. Projet en cours et projet à venir Non, projet en cours et projet à venir, c'est plus logique. Donc, les projets terminés. La dernière fois, je vous ai montré mon bonnet tracker que je préparais pour le festival. Et eh ben j'ai fini les mitaines. Elles sont vraiment, vraiment chouettes. Euh... Alors, ben comme pour le bonnet, hein, j'ai un peu galéré sur, le, sur la couture. Mais je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Euh, C'est un rabattage à trois aiguilles. Alors, je <rire> déboîter le bras. Euh, voilà, ça fait, ça fait une jolie couture le long de, le long de la mitaine. Franchement, euh, elles sont étonnamment chaudes étant donné que c'est un, un fil en fingering Mais euh, et voilà, elles sont douces, elles sont chaudes Je les mets quasiment tous les jours depuis euh, C'est de, de la laine de chez Riverside Studio Pour rappel, euh, en haut et en bas ça brille en bas, ça... Au milieu ça brille pas mais bon En même temps, pas... le but c'est pas d'avoir des mitaines boules à facettes non plus hein Voilà, elles sont terminées je crois que c'est un de mes projets préférés pour l'instant Enfin Vraiment j'ai adoré euh, Adoré ce motif de chevron Il est vraiment vraiment joli Le deuxième projet terminé Je ne vous en ai pas parlé la dernière fois Alors que je l'ai fini il y a vraiment euh, un petit moment bon. Pardon je l'ai terminé en décembre <coughs> Pendant les vacances Mais euh, on m'a fait remarquer que j'en avais pas parlé Et que euh, on aimerait bien que j'en parle Voilà Donc c'est mon bonnet Nordless Lure. Bon alors excusez moi pour le L'accent mais c'est du norvégien Je ne parle pas norvégien Ça veut dire aurore boréale Et du coup eh ben, C'est un bonnet qui est fait Dans une laine qui est teinte Pour que si on suit le patron Il y ait une aurore boréale qui se forme sur le bonnet Je pense que euh, Je pense qu'on a bien réussi là Non vraiment il est très très joli euh, C'est un patron Et une laine de Nina Petrina Qui est une créatrice d'origine russe si je ne m'abuse mais qui vit en Norvège et du coup voilà elle teint la laine de manière à ce que ça se forme ça fasse une aurore boréale sur le bonnet alors j'aime bien en plus le petit tourbillon en haut je crois que c'est le seul projet jusqu'ici pour lequel j'ai fait un échantillon parce que les échantillons j'aime pas du tout ça enfin ce que j'aime pas ça c'est que ça m'ennuie mais là du coup j'ai fait un échantillon pour que l'aurore boréale se forme correctement pour être sûre qu'elle soit qu'elle soit jolie sur le bonnet parce que sinon ça, vous avez le la bande plus claire qui fait le tour... Enfin, voilà, ça se place pas bien. Donc, donc j'ai fait un échantillon. Voilà. Je, je, je suis très fière de moi sur ce coup-là. Non, blague à part... Euh, blague à part, il était super sympa à tricoter. C'est vraiment pas compliqué. Et, euh, et ça m'a beaucoup plu. Voilà. Projet en cours. Euh, ben depuis que j'ai fini le Bonnet et les mitaines pour le festival, je suis un peu monoprojet, à vrai dire. Je suis sur le Kélias. Euh... J'ai fini la première rangée de rayures... enfin la première section de rayures J'ai fini la première, sec... enfin, la première section en rang raccourci Mais du coup la deuxième section en tout Là vous voyez j'ai été obligée de m'arrêter au milieu d'un rang Pour des raisons indépendantes de ma volonté <rire> Mais bref euh, Quand je suis arrivée à la fin de la première section Je me suis retrouvée avec deux mailles de moins Alors j'ai quand même défait le rang euh, pour vérifier que j'avais pas fait d'erreur, mais a priori non, donc euh, j'ai pas cherché trop longtemps. Je me suis j'allais pas défaire toute la section. Euh, j'ai rajouté une maille au milieu et à la fin. Voilà, normalement ça passe. Je vous tiendrai au courant. Ça, ça, dev... ça devrait pas se voir, je pense pas. On verra. Puis si ça se voit, hein. ce, sera... ce sera un accident de parcours et ce sera pas grave. Voilà. Euh, bah J'aime bien le tricoter franchement il est chouette en plus on voit bien la progression rapidement donc euh, c'est donc pour ça aussi que j'ai pas entamé autre chose parce que c'est pas un projet chiant où, où ben c'est tellement long que c'est pénible et qu'on a envie de monter autre chose et qu'on commence un autre projet pour, pour arrêter de s'ennuyer en fait. Voilà, donc le Kelias. <coughs> Euh, mais j'ai toujours mon pain que je vous montrerai peut-être la prochaine fois. Je vais essayer d'avancer un peu quand même. Parce que Il est beau hein il est beau, mais... mais je vais passer à autre chose. Puis c'est le genre de projet, on l'oublie dans un coin, et puis on s'y remet trois ans plus tard et c'est pas une bonne idée. Il est beau et j'ai envie de le finir, donc dès que j'ai terminé celui-là, je me remets sur le pain. Euh, projet à venir, donc euh, terminer le pain, et puis.. Euh et puis faire le boneyard dont je vous ai parlé la, la dernière fois avec la pelote de turquoise de Madeleine Tosh j'ai j'attends la laine là, je l'ai commandée mais j'ai un petit peu procrastiné en fait donc je ne l'ai pas encore reçu et donc je n'ai pas pu en y mettre et il faut aussi que je fasse les chaussons du, qui vont avec le petit, le petit gilet dont je vous ai parlé la dernière fois c'est pareil, je, je procrastine c'est pas bien hein bref bref je vais passer à la partie des achats parce que c'est un peu ce qui est le plus intéressant aujourd'hui, en fait. Euh, avant, de partir, je suis passée, avant de partir à Edimbourg je suis passée chez Lil Weasel et j'ai acheté deux, trois trucs. 2 en fait. J'ai acheté une paire d'aiguilles euh, circulaires here here sharp. Voilà. En taille 3. Parce que j'ai vachement apprécié de tricoter avec les aiguilles métalliques de l'or la dernière fois pour le, le bonnet et les mitaines Donc je me suis dit que j'allais tenter moi aussi Alors je vais surtout tenter de ne pas me faire des trous dans les doigts Parce que je suis extrêmement maladroite et elles sont quand même vachement pointues Donc <rire> je vous dirai si, si, si la prochaine fois j'ai des pansements au bout des doigts vous saurez pourquoi hein. C'est que je me suis, euh, voilà, je me suis prise pour, euh, pour la belle au bois dormant <rire> Sauf que c'est pas un rouet pour filer la laine, ce sera des aiguilles. Hein. Mais bon, bref. Euh, mon deuxième achat, c'est un kit de net blockers, donc de, un kit de blocage euh, de chez Netflow. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans et eh ben, dans la boîte, il y a euh, des peignes des peignes pour, pour bloquer ben, les projets de tricot parce que parce qu en fait moi j'avais jusque là j'utilisais des petites épingles mais c'est quand même pas hyper pratique, enfin moi j'ai trouvé ça pas très pratique donc je me suis dit que j'allais investir, c'est pas ruineux non plus hein. euh, et puis c'est quand même bien rentabilisé je trouve. Je m'en suis servi quand j'ai terminé les, mi les mitaines parce que, alors, ils conseillent de les bloquer mais moi je voulais pas je voulais pas les bloquer parce qu'elles sont déjà pas elles sont pas étroites si vous voulez donc je voulais pas qu'elles s'étendent trop en revanche, comme je les ai rabattus en haut de manière très souple, ben le haut était un petit peu plus large que, que le reste de, des, de la partie en côte. Donc, euh, donc j'ai mis un petit peigne de chaque côté pour, euh, pour essayer de leur donner une forme plus droite. Voilà. Donc, mon kit de blocage. Alors, j'utiliserai, je pense, soit toujours mon tapis de yoga, soit les... Soit, soit des blocs qu'on peut trouver chez Decathlon. Parce que je ne vais pas investir dans des blocs en mousse à 15 euros pièce ou plus. Si chez Decathlon on les trouve pour beaucoup moins cher. Euh, mais ça on verra quand, quand j'aurai déménagé si j'ai la place de stocker d'autres trucs. Et ça c'est pas gagné. Avant de partir j'avais aussi commandé un petit badge. Un badge du Angry Feminist Nettos Club. Donc c'est un cœur transpercé par des aiguilles à tricoter. Hein. C'est message de paix et d'amour euh, je, je suis super contente je le trouve hyper joli et je vais le mettre sur ma pochette à, à trucs ma pochette à trucs de tricot hein, dedans j'ai une jauge j'ai euh, des étiquettes euh, je dois avoir des trucs euh, ouais j'ai pour euh, des arrêteurs de mailles enfin, j'ai tout un tas de bazar et le but c'est de la recouvrir de badges alors il y a des badges tricot puis il y a des badges pas tricot hein, parce que genre ça c'est du whisky rien à voir mais, euh, mais voilà, donc euh, il va pouvoir se rajouter à ma petite collection. Euh, et pendant le festival, j'ai récupéré celui-là, qui est un badge de Old Maiden Aunt Yarns, avec la petite chaise à bascule. Ma maman avait la même, hein, donc euh, voilà, je me sens comme à la maison. <rire> je, vais rajouter, je vais le rajouter sur, le, sur ma pochette. Et j'ai récupéré ce badge-là parce que j'ai acheté chez Old Maidenant euh, deux écheveaux de fingering de 100% Superwash Merino. Teint à la main. Dans la teinte euh, Blackbird. Alors, je ne vous donnerai pas son nom en gaélique parce que c'est comme le norvégien, le gaélique, je le parle pas. <rire> mais euh, mais c'est hyper joli. Enfin, je ne sais pas si la, si la teinte va bien rendre, mais c'est un, un très très beau... Euh bleu très foncé c'est une espèce de bleu canard noir enfin, euh, avec des, des jolies euh, nuances donc j'ai prévu de faire avec le mizu shawllette de Arohanitz qui avait déjà euh, qui est la, la designer qui a fait le châle euh, dont je, le kakakire dont je vous parlais la dernière fois dans, enfin, dans l'épisode précédent euh, je pense que j'aurais eu assez avec un seul écheveau, mais, euh, mais bon, je me suis dit que j'allais pas prendre le risque et, euh, et puis elles sont pas excessivement chères en plus par rapport à la qualité. Donc j'ai pris des, deux écheveaux pour pas me retrouver à court et puis elle est tellement jolie que je trouverai forcément quoi faire avec les restes. Voilà. Premier achat des Deuxième achat des J'ai acheté 10 pelotes de Chunky Aaron de chez JC Rennie and Company c'est de la laine 100% écossaise euh, elle n'est pas hyper douce c'est de la 100% laine hein, donc c'est pas, pas excessivement doux mais, euh, mais je pense qu'elle va rendre super bien je l'ai prise pour faire le châle Denis Vay ah tiens oui, je voulais vous montrer mais du coup je vais, je, vais, je vais terminer de vous parler de ça et je vais me lever pour aller chercher euh, je vais faire donc un HAP un grand châle écossais euh, de Kate Davis Designs euh, je vais vous chercher le livre parce que je l'ai reçu euh... donc voilà rien de particulier j'en ai pris 10 parce qu'il m'en fallait 9 mais la dixième était à genre 1,50 livre 50, pour arriver à un certain montant donc je me suis pas ruinée non plus euh... c'est euh... 95 mètres au 50 grammes voilà elle est, elle, est, elle est belle pour une fois j'ai pris du clair alors on va voir ce que ça donne moi j'ai hâte de commencer à la tricoter en tout cas je vais chercher le livre et je reviens me voilà de retour j'ai récupéré le livre alors le livre euh, d'où vient le patron dont je vous parlais à l'instant pour cette laine là c'est Inspired by Isla de Kate Davis alors c'est pas moi hein, qui déconne on dit bien Isla et pas Isla. Euh, dedans il y a euh, plein de jolis patrons et plein de jolies photos de l'île d'Isla voilà euh, là c'est une île euh, Qui se situe à l'ouest de l'Écosse Qu'on a visité avec mon mari il y a deux ans maintenant Et euh, vraiment on a adoré Et quand j'ai vu qu'en fait elle faisait un, un club avec, euh, Dans lequel on recevait au, Tout au long de 12 semaines je crois Un patron par semaine avec euh, Tout un tas d'explications euh, Et ben je me suis dit que j'allais euh, J'allais craquer Donc voilà j'ai craqué, j'ai pris le livre euh, et le châle dont je vous parlais, c'est celui-ci. En plus, il était, euh, il était en exposition sur le stand de, de, de Kate Davis au festival. Et, euh, et vraiment, je l'ai trouvé encore plus joli en vrai qu'en photo. Donc voilà. Inspired by Isle. Et là, on pouvait l'acheter aussi au festival, mais comme j'allais le recevoir... Je me suis dit que je n'étais peut-être pas obligée de le prendre en double. Voilà. Euh... Troisième... Troisième achat euh, du festival, je me suis pris deux petites pelotes de de de de, de chez Tuku Wool. Alors ouais, c'est du c'est une compagnie finlandaise. Voilà. Euh, la teinte c'est Teeny, c'est pareil. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais bon. Euh, et voilà, c'est du, de la, c'est laine, laine finlandaise et nylon. Donc je pense que ça sera sympa pour faire des chaussettes. Mon premier patron de chaussettes. Je vais faire les so vanilla Socks. Euh, qui est, je pense, un patron assez classique. Et du coup, euh, sans difficulté particulière. Ce sera un défi. <rire> voilà, mon prochain défi, c'est de me mettre aux chaussettes. Le pire, hein Donc, deux petits écheveaux. C'est 50 grammes à chaque fois. Hein. Ouais. L'avant-dernier Le... achat. L'avant-dernier achat, parce que, il bon, y a un autre truc. Enfin... Mais bon, c'est pas. C'est pas. Bref. L'avant-dernier achat. Euh, je suis passée sur. Le dernier stand que j'ai fait, c'est Eden, Yarn... Eden Cottage Yarns. Leur stand était magnifique. Euh, vraiment, les présentations étaient hyper jolies. Ça donnait, hip... Ça donnait vraiment, vraiment, hyper envie de tout acheter. Mais euh, je, je me suis retenue et j'ai pris une pelote. Un écheveau, pardon, de Hayton. Euh, c'est de la fingering encore. Euh... En merino, cachemire, nylon. Elle est tellement douce, vous n'avez pas idée. Dans la teinte Steel Acier. Ce sera pour faire un châle aussi. Euh, le châle s'appelle Stormy Sky. C'est.. Euh, C'est un joli.. Un joli un, un, je vais y arriver. C'est un joli châle avec pas mal de. pas mal de, de, de sections. Euh, un peu dentelle, alors je pense que ça va, être, ça va être vraiment sympa avec ça. Et il est tellement doux, vraiment, vraiment, ça va être super de boire. Alors évidemment, c'est la vache à la main, hein mais euh, je survivrai, je me sacrifierai. Voilà. Je, je pense que c'est la laine la plus douce que j'ai jamais pu toucher. Voilà, j'en suis, suis vraiment contente. Alors pourquoi on n'a pas acheté tellement de trucs euh, parce qu'on est parti avec juste des bagages en ouais, juste des bagages à main pardon, donc pas de bagages en soute. Donc mon sac à dos celui de mon mari et mon sac à dos elle voulait beau être au trois quarts vide quand je suis partie. Euh, fallait pas exagérer non plus enfin je veux dire il fallait rester... j'étais obligée de rester un petit peu raisonnable. Et le dernier truc que j'ai acheté du coup c'est le... le Project bag du festival parce que voilà, je pouvais pas résister à ce mouton. Euh il n'a rien de particulier, hein. c'est juste un jack bag avec le, le logo et il est assez grand quand même donc j'ai pu rentrer toutes mes pelotes dedans bah, sauf les neuf sauf les autres de celle-ci mais, euh... mais elles étaient en sachet donc c'était pas grave donc j'ai pu rentrer tous mes écheveaux et mes pelotes dans ce sac et les mettre dans mon sac à dos pour rentrer et c'était bien pratique ouais parce que je... Enfin, c'est... Euh... EasyJet c'est toujours un peu compliqué avec les, avec les bagages voilà, j'en connais qui sont partis à plusieurs et qui ont pris exprès un bagage en soute commun pour pouvoir ramener tous leurs achats alors je le ferai peut-être la prochaine fois, je sais pas <rire> on verra, pas dit hein. c'est pas dit euh, je voulais vous, maintenant qu'on a fait le tour de tout ce que j'ai acheté, euh, je voulais vous faire un petit point sur la méthode continentale parce que j'ai commencé à travailler avec euh, sur ce châle là bon c'est un peu galère mais c'est pas insurmontable non plus. Enfin c'est galère non, ça demande de prendre de nouveaux automatismes en fait. C'est pas excessivement compliqué mais c'est un, un petit peu chiant. Et il euh, y a des points sur lesquels c'est carrément pas pratique en fait, je trouve, à mon humble avis. Euh, sauf que euh, je peux pas vraiment mixer les deux parce que je tricote pas du tout pareil en méthode continentale et en méthode anglaise. C'est à dire qu'en continentale, je tricote beaucoup plus lâche. Beaucoup plus, beaucoup plus souplement qu'en euh, qu méthode euh, anglaise et du coup ben ça se voit, ça se voit. mais j'ai discuté avec les copines cette semaine et elles m'ont dit que elle aussi elle tricote vachement plus lâche avec la méthode continentale donc je me suis pas particulièrement inquiétée. Euh... Bon honnêtement j'ai pas eu besoin de trois semaines pour réussir à faire ça hein. je veux dire c'est Allez en deux jours j'étais déjà un peu plus confortable, les jeter c'est absolument pas un souci, enfin voilà c'est. On s'en fait des fois toute une montagne, mais ça vaut pas vraiment la peine de se, de se faire peur avec quoi. Je veux dire, c'est une autre méthode, hein. c'est pas... pas autre chose. Hein. C'est pas non plus escalader l'Everest. D'ailleurs, euh... D'ailleurs ma copine Imogène a fait un super article là-dessus il n'y a pas très très longtemps et on est bien du même avis. Euh... La méthode continentale, c'est pas. C'est pas hyper révolutionnaire non plus. Moi, je vais pas beaucoup plus vite euh, avec la méthode continentale qu'avec la méthode classique. D'ailleurs, c'est même probable que j'aille moins vite. Euh, mais voilà, on est, on est, on est bien d'accord toutes les deux. Puis elle a, elle a un peu étendu sa réflexion aussi à d'autres choses. Euh, donc je vous recommande d'aller lire son article. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, sur la méthode continentale. Alors une fois que j'aurai fini le châle, je vous dirai peut-être, j'aurai peut-être changé d'avis... Hein, euh, je trouverais peut-être ça formidable à force d'aller, à force de m'entraîner avec, mais voilà. Pour l'instant, c'est sympa, mais voilà. Euh... Non, je voulais vous montrer de, je voulais vous montrer un truc, mais je crois que je l'ai dû laisser à Paris, donc c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. C'était dans ma petite boîte, euh... une deuxième petite boîte à trucs. Non, là, pour le coup, j'ai dedans, je range mes marqueurs de mailles. Euh, pas oui, si mes marqueurs de maille. Et, euh, et les aiguilles, euh, enfin voilà, les arrêtes. Euh, donc j'ai ma petite boîte euh, qui me suit partout. Bien pratique comme format en attendant. Et eh ben écoutez, voilà, euh, j'en ai terminé. Je crois que j'ai fait tout le tour. J'espère que, que <rire> ça vous aura plu. Euh... N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des interrogations, si j'ai pas été très claire sur certaines choses, s'il y a des choses que vous voulez, enfin, dont vous voulez que je parle un peu plus la prochaine fois, euh... n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, soit ici, soit sur le blog, parce que je mets toujours un je mets toujours un article sur le blog quand je, quand je publie, un... Quand je publie un... un podcast. Alors j'aime bien, je dis je mets toujours, ça va faire le deuxième, hein, je ne suis pas non plus vétéran, de... <rire> vétéran du podcast. Voilà. <rire> Mais en tout cas, euh, ben, merci de m'avoir regardé et écouté jusqu'à la fin. Et puis, euh, ben, je vous dis à très très bientôt. Et bon tricot